Euh, C'est 10 heures. Les 10 heures. Ah bon? Bah, ah bon ah non. Euh, non. Ah, mais voilà. Ah, ah là, il est 22 h heures. Oh, oh, Athena. I assure you, you my dire I almost forgot to tell nothing everyone partie the last ah, part really cool stuff that right at the end. The end. When handsome Jack had you all go inside me. Oh, that. Mm. L'expérience intérieure dans un cadre. Oh, hey, ah, oh. the eight is real. Digital omnipotence, <rire> gimme, give gimme give Oh, are you freaking kidding me You hit it in there How the hell am I gonna get it out Mais euh, est-ce que ça risque pas de faire un clap-trap-ception Parce que j'ai pas très bien compris de... de quel clap-trap j'étais... We clap -trap -trap need cover if you shut Marcus Municious oh. cool. Bah, t'as compris quel jack c'était Non. Enfin... Bah c'est pareil. Quelqu'un ah. peut m'acheter le host -kit, euh, qui est en promo <rire> Bien sûr <rire> Il veut pas dépenser Ça son me rappelle. argent. Et bon. j'ai trouvé un endroit sympa, c'est une salle de tir Sur des cibles vivantes. Bon alors, c'est facile. Pour ne pas me confondre avec le clap -trap dans lequel on va être, moi je suis une poubelle. J'essaie de monter mon score en bas on va voir. 146, 160, 165... 175... You're interested, are you? <rire> yeah. Oui. Oui, oui, oui laisse-moi parler. Go plug yourself into those pads, first off... Ça se dit, ça Remarquez quand même que le PDG a quand même mis l'objet de plus grosse, de plus grande valeur dans une poubelle. Je ne ressens pas la douleur. Ah, c'est pas moi qui ai crié. Un password admin picked up Where do I take this Somewhere that'll fry your tiny robotic mind. Uhouh, Now uh, I have to the... to scoot in, hand over the admin password, get my 8 sources and Je right back on out again. Oh boy, don't know if I'm peux right this. Vous voyez, <coughs> oui, allez, on lui rentre dedans. Tu veux pas rentrer dans moi? Mm. Waouh, c'est plus grand à l'intérieur. Hey, oh, Quoi Trop de publicité, utilisez le Hyperion AdGate. Attention, euh, <rire> ça ne bloque pas les pubs d'Hyperion. <rire> ah ouais, oh, want the le source. Et c'est acting. me un punch le pour le Le Il y a un bug avec chaque 4 Il y a quoi dedans Oh Qu'est-ce que tu fais Donc ce sont des armes glitchées. Et... elles font quoi En fait, à chaque fois que tu recharges, elles vont... Il y a une probabilité qu'elles changent de couleur. Et en fonction de la couleur, elles vont avoir un effet. Et la probabilité de... d'obtenir une couleur, en fait, est représentée par le code d'erreur. I wish I was as good with people as I am with guns Sometimes when Claptrap comes to say me, I hide and pretend I'm out Welcome Tiffany, I notice you have a guest with you All guests must be scared Invalid user ID Moving to recycle bin Quoi But it's your mind Mais Anaïs, mes patates, il est n'importe où Hey, not another one Go on Anything Don't die, go talk, it's the way pay Hey Oh. Non, mais il y a un moment, faut arrêter, hein. Non, mais sérieux. Eh, je vais mourir. Et. Je en France. J'ai le pneu qui passe pas. T'as un chien au cul, Seb. Ah mince! Il y a du monde. Oh, les... Ah le partout ça marche pas sur lui. Écoutez, oh. écoutez. Yeah. Mmh. Avec un bug dedans. But un point énorme. Euh. Ice cream. That guy just looks like me. Firestone, the fire where our friendship was forged. Euh, du coup je te dois combien Ouf. Tu as 929 900... Ouais c'est quoi ce chiffre 929... Attends. J'ai 929 929 dollars et 229 euh, minerais. Yes. Euh... T'as un melee shield Ouais. <rire> Club Trump melee shield. Et attends, mes baffes elles font mal hein. Ah bah... Quand t'es à sec en bouclier, je veux bien te croire. Mais mon gère, quand je fais ça en je me casse J'ai vu Anaïs se, se jeter dans le vide, c'était beau J'ai rebondi sur ta tête